Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons écrire nos propres classes en Swift et voir comment ça fonctionne. Vous l'avez déjà vu probablement dans le guide minimum de survie et en particulier dans les démos que j'ai faites euh, sur euh, Swift et eh bien en fait on a euh, en général tout dans un seul fichier c'est-à-dire que plutôt que de séparer l'interface et l'implémentation et donc potentiellement de répéter des informations en particulier au minimum la signature euh, des méthodes euh, ce qui a été le choix d'un grand nombre de langages en fait, c'est des choix qui sont extrêmement anciens. Et bien là, l'idée est de tout mettre dans un seul fichier. Donc finalement, l'implémentation est sa propre spécification d'interface. La syntaxe est dite « rénovée ». Encore une fois, je vous ai dit que Swift déjà est inspiré des langages objets, mais aussi des langages fonctionnels. Et donc la syntaxe, elle va hériter des deux. Et l'objectif, c'est d'en spécifier le minimum et d'en déduire le maximum. Bon, pour le reste, eh bien, sans surprise, euh, dans une classe, on a des propriétés, des attributs, comme dans Objectif C, des méthodes, on a un système d'initialisation, et puis on a une gestion de la finalisation. Là, ça, on ne trouve pas ça. Euh, je sais quoi qu'il y a le, le, le dialogue, mais on va voir que c'est un peu plus fin euh, que le dialogue. Euh, mais on trouve ça dans d'autres langages, comme par exemple C hein, ⁇ alors, ça ne s'appelle pas des C, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais on a un équivalent. Voilà, quelque chose qui gère la finalisation. C'est-à-dire qu'on peut avoir un contrôle sur ce qui se passe au tout début de la création de l'objet et à la fin, c'est extrêmement confortable. Ben, on va revenir à nos grands classiques et on va s'intéresser à la classe Student qu'on a déjà étudiée en Objectif C, mais cette fois-ci, on va l'écrire en Swift. Donc la classe Student, vous voyez, ça peut être relativement simple. Hein. J'ai ici eh bien les deux attributs avec des valeurs par défaut. Et là j'ai ici une fonction qui s'appelle identité et qui me rend une string dans laquelle eh bien effectivement je construis une chaîne de caractères contenant le nom et le numéro de l'étudiant. Et vous voyez que si j'utilise cette classe de la manière suivante, donc là je suis avec le playground de Xcode, et eh bien voilà ce que donne l'exécution de ce truc là. Bon, bah, sans surprise, hein, on a tout fait pour que ça soit ça. Donc voilà pas vraiment de complications euh, là ici si j'avais pas ce truc là ça serait une méthode qui rend rien d'accord elle s'appelle toute funk c'est un peu étrange et ici je donne le type de retour de la fonction s'il existe les getters et les setters ben j'en ai pas besoin alors pourquoi je n'en ai pas besoin parce que ici j'ai déclaré euh, les attributs en public hein. je n'ai rien dit on va voir après comment on peut faire et euh, évidemment je pourrais surcharger les attributs, et on parle à ce moment-là d'attributs dits calculés. Bon, ben voilà, les attributs privés, c'est euh, pas beaucoup plus compliqué. La seule chose que j'ai mis ici, c'est le mot clé private, et ça veut dire que du coup, je ne vais plus pouvoir accéder à nom et numéro de l'extérieur, et par conséquent, là, je vais être contraint d'écrire les getters et éventuellement, je ne l'ai pas fait ici pour des raisons de place, les 7 heures. Mais là je considère que j'ai ici créé la fonction d'initialisation et que c'est le seul moment où je vais initialiser les champs qui caractérisent un étudiant. On considère qu'un étudiant ne change pas de nom ni de numéro pendant son existence. Et voilà ici si je joue avec ce code là, vous voyez que ici c'est plus tout à fait s1.nom, c'est s1.monnom donc je passe ici par le getter et même topo ici pour le numéro et vous voyez que j'ai exactement le même texte qui s'affiche donc là j'ai déclaré les getters et les setters comme je vous l'ai dit et bien évidemment j'ai d'autres règles de visibilité alors private on a vu public c'était ce qu'il y avait avant on a deux autres modes on a internal alors en fait private ça veut dire que c'est local à la classe internal c'est local au module et on a un truc qui s'appelle file, file private qui est local au fichier. Voilà, c'est à dire qu'en fait, euh, visiblement, vous pouvez mettre plusieurs modules, plusieurs entités dans un même fichier et tout ce qui sera dans le même fichier pourra accéder à ce qui est FilePrivate. File private a d'ailleurs été introduit dans la version 3 de Swift. Et donc, c'est un concept qui est extrêmement récent. Alors, quelques remarques sur les attributs d'une classe. S'ils sont déclarés avec une valeur par défaut, et s'ils sont tous déclarés avec une valeur par défaut, dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de surcharger init pour les initialiser. Mais rien n'empêche de mettre une fonction init et de la surcharger, donc, si vous voulez faire d'autres choses. Par contre, si vous avez juste déclaré les attributs, par exemple, mon attribut de point, mon type point d'interrogation. Eh bien, vous allez forcément avoir besoin d'une fonction d'initialisation. Donc il va vous obliger, il va râler s'il ne trouve pas le limit. Voilà. Et le compilateur en particulier va vous le dire. Je vous rappelle que vous avez affaire à LLVM. C'est un compilateur qui est extrêmement rigoureux et extrêmement efficace pour ces choses là. Regardons maintenant, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, des attributs calculés. Donc là ici, vous voyez, j'ai toujours ma classe avec ma mon constructeur, ma fonction init, Et puis ici, j'ai mon attribut calculé. Alors mon attribut calculé, vous voyez que euh, c'est une variable, mais je lui associe une fonction, et là je lui associé un getter, qui va calculer la valeur à la volée. Et c'est drôle parce que vous voyez, quand je l'ai fait comme ça, je peux écrire S1.identité. Et S1.identité en lecture va faire appel au getter. Voyez Donc ben c'est quand même extrêmement confortable. Donc l'exécution dans le playground de mon code va être conforme à ce que j'ai écrit ici. Je suis content. Donc ça, c'est une notion qui est assez confortable. Et euh, d'ailleurs, on retrouve quelque chose qu'on a vu dans les types énumérés. Et en fait, on peut comme ça définir des opérateurs sur des attributs qui n'ont finalement pas d'existence réelle, puisqu'il est composé d'attributs qui existent déjà. Il y a également un autre truc qui est peut-être confortable, c'est ce qu'on appelle les attributs paresseux. Alors là, ça vient d'un terme, qu'on appelle l'évaluation paresseuse. Ça, c'est un truc qu'on trouve dans les langages euh, fonctionnels au départ. Et l'idée, c'est d'évaluer une expression le plus tard possible. Typiquement parce que cette expression, elle peut changer de valeur et que ça ne sert à rien d'évaluer à, à l'avance. Donc, en fait, alors évidemment, euh, ça va supposer que ce sont des attributs qui sont en var. Parce que évidemment, euh, s'ils sont en lettre, ils vont être affectés une fois, une fois pour toutes. Ça n'a pas de sens de retarder l'évaluation de tels attributs, d'accord Par contre, euh, sur les attributs de type var, ça a un sens et on n'aime pas les utiliser. Enfin, celui ne veut pas qu'on les utilise sur les attributs calculés, en tout cas, c'est ce que j'ai vu. Donc ici, on va prendre un exemple. Donc, j'ai deux classes. J'ai un data importer. Et le data importer, il va en fait importer des données depuis un fichier externe et c'est extrêmement long à initialiser. Et donc par conséquent, on peut ne pas avoir envie de tout le temps le faire. Et je vais traduire cela ici. J'ai une autre classe qui s'appelle data manager, qui a une variable importée de type data importer. Et je lui dis lazy var. Okay. Et puis ici, j'ai une autre variable, data de type string. Je peux ici construire un data manager. Et accéder directement euh, à data en ajoutant euh, des données. Et comme ici l'attribut euh, importé est lazy, eh bien il peut m'exécuter ça alors que finalement importé n'a pas été complètement évalué ou n'a pas encore été évalué. C'est-à-dire qu'en fait, a priori, l'évaluation de importé, donc l'exécution finalement de l'initialisation de importé, par appel de constructeurs de data importer, et eh bien ne va se faire, donc là j'ai évidemment que des bouts de code, hein, euh, ne va se faire que au moment où on aura besoin d'accéder à cet attribut là. Voilà. Donc c'est assez intéressant, en fait c est, c est, ce qui est important c'est que quelque part on accède à cet objet alors qu'il n'a pas été complètement élaboré. Parce que l'élaboration suppose qu'a priori on connaisse la valeur de tous les attributs. Mais ça, c'est parce qu'on a explicitement dit, on sait que ce truc-là est un peu compliqué et que, par exemple, peut-être pour certaines exécutions, on n'aura pas besoin de le calculer. Donc on s'économise la possibilité de le calculer inutilement, dirons-nous, par exemple, pour sauver du CPU. Et je vous rappelle qu'on est dans un environnement où CPU égale énergie. La comparaison de référence alors vous connaissez le égal qui est l'affectation vous connaissez le égal égal qui est la comparaison d'égalité avec son copain slash égal qui est la différence et bien vous avez également le égal égal égal avec son copain le point d'exclamation égal égal qui veut dire égalité ou différence mais là on traite des références. On va regarder sur un exemple ce que ça donne, vous allez voir, c'est quand même très très bien fait. J'ai toujours mes étudiants, ici je crée deux variables S1 et S2, de constantes, qui sont toutes les deux des instances de classe qui ont la même valeur, mais qui sont donc deux instances différentes. Donc vous voyez que elle s'appelle toute Tartarpion le numéro 1000, mais c'est deux instances de différentes. Et puis, j'affecte dans S3 la valeur de S1. Ici, quand je fais S1 égale égale égale S2, eh bien, il va me comparer la référence. Et S1 n'est pas égal à S2 parce que même si les objets pointés sont les mêmes, la référence n'est pas la même. C'est-à-dire qu'en fait, S1 égale, égale égale S2 est vrai. Mais S1 égale égale égale S2 est faux et vous voyez qu'ici il le dit. Tandis que si je compare avec S3, j'ai bien ici fait une recopie de référence. S1 égale égale égale S3 est vrai. D'ailleurs S1 égale égale S3 serait aussi vrai d'ailleurs et je le vois là au niveau de l'exécution. Bah, que dire en guise de conclusion, si ce n'est qu'on a fait un petit tour d'horizon. Encore une fois, il ne s'agit pas d'un cours de programmation, euh, mais euh, on voit toutes les possibilités sur les classes en Swift, le fait d'avoir des attributs, ça peut être des propriétés des méthodes, on peut gérer la visibilité de ces propriétés, on peut surcharger les getters et les setters, on peut définir les attributs calculés, on peut gérer l'évaluation euh, de ces attributs et en particulier euh, les évaluer au plus tard. On peut comparer les références de manière explicite dans le code. Ben voilà pour un début. Pour le reste, RTFM, Read the Fantastic Manual. Ah si, quand même, un dernier point que je réalise, que j'ai oublié d'évoquer, c'est avec self, vous désignez la référence sur l'objet courant. Donc c'est l'équivalent du this en Java en C++, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous avez évidemment cette notion un peu partout. One more thing, comme dirait Feu Steve Jobs, en fait, entre le moment où j'ai tourné euh, ces séquences et euh, le moment où euh, je les ai montées, euh, j'ai eu l'occasion d'assister à French Kit, qui est une conférence développeur française, et euh, en discutant avec les gens, j'ai découvert qu'il y avait des choses que je n'avais pas vues, dans Swift 3 et en fait c'est un peu normal parce qu'il semble que ce soit un ajout assez récent qui provient d'une proposition qui a été numérotée alors euh, SE 0117 mais en fait il faut voir que, euh, en gros ils ont pris en compte pour le passage à Swift 3 à peu près 140 euh, propositions, certaines ont été écartées donc elles ont été numérotées de 0 à 140 et celle-ci c'est la 117 e donc elle est arrivée assez tardivement et du coup elle est passée sous mon radar. L'idée c'est d'avoir des classes et des méthodes pas seulement publiques mais également open. Donc je vous le dis rapidement je pense qu'il faut aller voir le fantastic manual mais la différenciation c'est que public c'est accessible et en particulier dans l'héritage on peut euh, faire euh, des extensions tandis que open c'est accessible et les méthodes sont surchargeables c'est à dire que vous ne pouvez pas vous contenter seulement de euh, créer de nouvelles méthodes mais vous pouvez également modifier des méthodes qui existaient déjà. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est euh, rapidement, enfin c'est ce que j'ai compris en regardant la description de cette proposition. C'est un mot clé qui est très très très récent. Bon, je pense que ce n'est pas fondamental, on va pouvoir s'en sortir sans. Mais euh, à partir du moment où je l'avais, j'estime que ça méritait d'être signalé. Euh, au moment où je tourne cette extension, Swift n'a pas 15 jours d'existence dans la version 3.0 officielle puisqu'on est moins de 15 jours après le, le, la sortie officielle d'Xcode 8. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.